Shiriki in decor kan shiriki. Ana muru kan shiriki. So beautiful. Oh yes, you do. Shalom, shalom. Oh, that's why Shalom, oh. you make my life so beautiful. Yes, father, you do. Shalom, shalom, shalom, tata. Shalom, shalom. You make me, make me. Oh, you make me who I am. There's nothing worth you. Oh, that's why I love you. Forevermore, I want, oh I'm one more of you, oh shalom shalom. Ce soir, nous sommes là encore pour dire au Seigneur que nous voulons plus de Lui. Nous voulons plus de Lui. Nous voulons plus de Lui. Nous voulons l'adorer plus. Nous voulons l'aimer encore plus. Nous voulons encore le célébrer plus. Oh yes. Oh, the more I want you. The more I need you. The... Oh, Jesus. Mm -hmm. Oh, I want you more. I want more of you. Yes, I want more of you. I want more of you. The more. oh oui plus nous connaissons jésus plus nous le découvrons plus nous voulons le découvrir c'est pour ça que ce soir nous nous connectons encore c'est pour ça que chaque soir nous nous connectons pour l'adorer parce que de plus nous le rencontrons plus nous voulons encore le rencontrer plus nous le rend, nous le connaissons plus nous voulons encore le découvrir i want more of you jesus oh yes jesus The more I know you, the more I want to know you, Jesus. Shalom, shalom, shalom, shalom. Plus nous rencontrons Jésus, plus nous le découvrons, plus nous voulons encore le découvrir. The more I know you, the more I want to know you. Plus nous rencontrons notre Seigneur, plus nous le découvrons, nous voulons encore l'aimer. Plus nous lui, nous lui aimons, nous voulons encore l'aimer. Nous voulons encore l'aimer plus. C'est pour ça que chaque soir, nous nous connectons pour l'adorer. Yes, the more I know you, the more I want to know you, Jesus. Oh, nous voici encore ce soir. Pour lui dire que nous l'aimons, pour lui dire que nous le, nous, nous le glorifions, pour lui dire que nous voulons encore expérimenter sa présence. Nous voulons encore expérimenter sa présence. Nous voulons encore expérimenter sa gloire. Nous voulons encore expérimenter son amour. Nous voulons encore expérimenter sa présence dans chacune de nos vies. Pas seulement pendant une heure de temps, mais à chaque instant. Oh Jesus, oh nous voulons t'expérimenter. Nous voulons, shalom, shalom adorateur, shalom, shalom adoratrice. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps qui nous donne 21 heures. J.M.T. nous voici encore ce soir devant lui pour l'adorer, pour lui rendre gloire, pour lui célébrer, pour lui dire merci pour son amour, pour lui dire merci pour sa présence perpétuelle, permanente dans nos vies. Seigneur, nous voici ce soir. Je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom. Oh Seigneur, je veux te célébrer. Parce que tu es ton, oui, tu surprends toujours, tu nous surprends toujours, tu nous, tu nous bénis par ta présence, tu nous bénis par, ta, ta, par ton amour, tu nous bénis dans les grands, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Souvent, nous te demandons, nous voulons voir, te voir dans, le, dans, dans les prodiges, dans les mirames, le, le tu es dans le sourire de l'enfant, tu es dans le coup de fil de quelqu'un, l'appel de quelqu'un, quelqu et nous voulons que ce soir te rendre grâce nous voulons te dire merci adorateur, adoratrice, bien levons la voix et disons merci à notre Jésus disons lui merci, disons merci à notre Seigneur, bien, disons lui merci nous allons le louer parce que nous voulons l'adorer lui rendre gloire parce que depuis depuis la semaine dernière c'est des temps de d'adoration de, des temps de célébration devant notre Dieu, nous voulons lui rendre nous voulons continuer encore pour lui dire qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur il est notre roi Jésus, nous te, nous te proclamons, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Et nous allons prendre le somme 148 pour lui témoigner de notre compte, pour lui dire que nous voulons vraiment le louer. Le psaume 148, louer l'éternel. Je vais dire louons, louons l'éternel, louons l'éternel. Louons l'éternel Dieu des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le vous tous ces anges, louez-le vous toutes ces armées, louez le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez le ciel des cieux. Et vous, ô oh, qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été criés, il les a affirmés pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois. Il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la mer, monstre marin, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers arbres et toutes les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés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 Louons l'éternel. Alléluia. Louons notre Dieu. Louons-le. Que la louange de notre Seigneur soit dans notre cœur. Tu nous lèves dans nos yeux, dans le regard que nous donnons, dans les gestes que nous portons. Que, le, que tous les jours, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le, la louange de notre Seigneur soit sur si nos lèvres, car il mérite la louange. Si le samedi dit Dieu demande aux, aux choses, à la créature de louer le Seigneur, nous aussi, nous devons le louer. Oh, nous voulons l'adorer. Oh, nous voulons lui rendre grâce. Oh, yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Oui, notre Dieu, il est le seul Dieu qui est au-dessus des dieux, le seul Dieu qui est au-dessus des seigneurs, celui qui règne d'éternité en éternité. Oh, yes, you are the Lord. Most high, yes, you are the Lord. Most high, oh, yes, you are the Lord. Oh, lui, il est le Dieu au-dessus des dieux, Le Dieu élevé. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Son nom est élevé au-dessus de tout. nom. Son nom est élevé au-dessus de tout. nom. C'est lui, lui qui donne oh, la prospérité. C'est lui qui bénit. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui relève. C'est lui qui fortifie. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui relève. C'est lui qui fortifie, c'est lui qui crée. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Du néant, la Bible dit du néant, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Notre Dieu est puissant. Oh, notre Dieu est merveilleux. Il est de l'ordre. Il est le seul Dieu qui règne sur cette terre, dans les, dans les, dans les cieux, dans les lieux élevés. La Bible dit qu'il est au-dessus des cieux. Et il a fait de la terre son marche-pied. Oh, notre Dieu est puissant. Ce soir, je suis dans la joie. Une joie, parce que le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est merveilleux. Il n'oublie pas ses enfants. Le Seigneur, il a un temps pour toutes choses. Le Seigneur a un temps pour toutes choses. Je veux, avant de commencer à louer le Seigneur, je vais faire un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Je vais faire un témoignage. Comme je l'ai dit ici, j'ai fondé, créé ma société, fait euh, outre août euh, août 2000, 2018 et c'est une société de vo de voyage organisée sur l'Afrique spécialement sur l'Afrique de l'Ouest parce que le, je veux promouvoir l'Afrique de l'Ouest et après covid est venu depuis c'est les billets d'avion c'est depuis quelques billets d'avion que j'arrive à, à, à vendre et tout mais aujourd'hui Dieu dans sa grande puissance m'a permis de faire une d'avoir une réservation de, de, de, de, de, de, de personnes qui vont aller visiter la Côte d'Ivoire. Alléluia, vraiment. Et ce n'est pas pour dire que, j ai, j ai, depuis un moment, je ne, poste, je ne fais même plus de postes sur, euh, sur Facebook, la, la page Facebook de, de la compagnie. Je n'ai je, je jamais payé, de, je n'ai jamais boosté un poste. Ça fait longtemps que je n'ai pas boosté de postes pour, pour, pour la compagnie. Et dans, depuis euh, le mois passé, j'ai eu trois personnes, trois Différentes personnes qui m'ont contacté pour réserver, pour aller. Et toujours, c'était pour la Côte d'Ivoire. De la, de la, de la première personne, il y a eu un problème de COVID, de test de COVID. Donc, ils ont annulé, ils ne sont pas partis. Avant, après, ça, c'était euh, des jeunes qui ont eu, ils disent qu'ils ont eu une meilleure proposition ailleurs. Et aujourd'hui, depuis le dimanche, une personne qui m'a contacté comme ça m'a envoyé un email qui veut un truc pour aller, ils sont en partance pour y voir à Accra et ils vont faire quelque, une nuit à. À Abidjan, visiter Abidjan et puis continuer. Vraiment, je suis dans la joie. Je suis, je suis, je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment, vraiment, vraiment. C'est mon premier booking, premier booking de voyage. Je vais vraiment rendre grâce à Dieu. Il est le Dieu qui fait des choses. Il est celui qui, qui, qui vraiment, qui surprend, qui surprend. Quand je lui, je lui dis, Seigneur, c'est toi qui est le meilleur marketeur tu es le meilleur marketeur tu es le meilleur pro, directeur de marketing c'est toi qui as les, les meilleures techniques pour faire pour faire euh, connaître une compagnie on a toutes les on a tous les comment appelle les outils on a toutes les astuces de marketing mais au finish. Tu es le marketeur des marketeurs. Tu es celui-là qui qui a qui, qui n'a pas eu besoin d'aller faire un PhD en marketing, tu as fait advertising, tout ces trucs-là. C'est toi qui as la possibilité de le faire. Et le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Oh, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux te rendre grâce. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux tellement te dire merci. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oui Seigneur, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh je n'oublierai point tout ta bonté, oui qu'à chaque situation, tu faillit jamais oh je n'oublierai point tout est bonté ou oh, que chaque situation tu ne faillis jamais oui notre dieu notre dieu est merveilleux notre dieu est vraiment merveilleux et quand j'ai parlé là il c'était même c'était même pas des gens qui viennent, ils viennent des états unis quand je l'ai eu au téléphone elle me dit parce qu'elle a, a tellement négocié pour, pour un rabais de prix. Et, je, et quand je l'ai dit, je dis vraiment que, out of the, uh, uh, Just of Good, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. que vraiment euh, ». Elle me dit non, que, en tout cas, euh, je l'ai dit la prochaine fois, on à Accra. Moi aussi, je fais Accra, je fais toute la sous-région. Elle me dit, ok, mais nous, on s'en va, mais on a des copines qui, qui, qui doivent venir. Donc, je, donc, je dis vraiment. Vraiment, le Seigneur, il est vraiment bon. Je scelle déjà cela dans le sang de l'agneau et je bénis mon Dieu. Je veux dire merci parce que notre Dieu, il supprend, il, est, il supprend, il supprend. Arrivé un moment même, elle, depuis samedi on était sur cette histoire, il est alors moi j'ai failli abandonner c'est mon c'est mon contact d'Abidjan qui m'a dit non non non non il faut toujours faut pas tout et vraiment je veux bénir le Seigneur oui Yahweh je veux te rendre grâce je veux te rendre grâce je veux te rendre grâce tu viens de pousser le bouchon le bouchon qui était qui fermait tout tu viens de le, le pousser Dieu vient de pousser le bouchon parce que quand quelque chose est bloqué il faut que le bouchon quand il faut que le bouchon soit ôté et je crois que le Seigneur vient de ôter ce bouchon il vient de faire sauter ce bouchon blocage qui faisait que depuis, j'avais toujours des, des personnes qui contact, nous contactaient, on, on, on se dépêchait, on envoyait les cotations les, les et puis, puis après, rien, mais je pense que passer une nuit à Bidjan, le Seigneur vient de déboucher, de pousser le bouchon, d'enlever le bouchon pour vraiment, vraiment comme il a ouvert la mer rouge, voilà, c'est la mer rouge que le Seigneur vient de d'ouvrir de, de, de, de, de, de, comme ça, c'est la mer rouge que le Seigneur vient d'ouvrir. Amen même que le Seigneur vienne d'ouvrir en ce moment, comme ça, je veux bénir son nom. Je veux bénir son nom. Je veux bénir le nom de mon Dieu. Je veux lui rendre grâce. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette plateforme. Merci pour le feu qui est allumé chaque soir sur cette plateforme. Nous venons nous recueillir auprès de ce feu. Et nous venons dans, ton, dans cette adoration. Nous venons te bénir. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te poser vie devant toi. Nous venons, je suis sûr que quelquefois il y a peut-être des personnes qui se connectent mais qui ont des problèmes même de, de, de, de, de se disent, ah, je n'ai plus d'Internet, de, de, mon passe est fini, mais tu permets que les personnes se connectent pour avoir, pour pouvoir prendre ce temps, pour pouvoir te louer. Il y a des personnes qui se disent, bon, c'est mon dernier 10 000 francs, je vais prendre pour acheter mon passe Internet, pour me connecter, mais Seigneur, tu vois tous ces efforts et nous venons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Béni sois-tu Seigneur. Oh, béni soit le Dieu. D'Israël, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni soit le Dieu d'Israël, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, Alléluia. Béni, alléluia, béni, oh alléluia, béni soit le Dieu d'Israël, oh alléluia, béni, oh mon âme te béni, alléluia, béni. Oh, rendons grâce au Seigneur. Oh, adorateur, béni Vraiment, rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait encore. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Oh, Alléluia, béni. soit le Dieu d'Israël. Oh, Alléluia, béni. Oui, Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oui, Seigneur, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu de cette plateforme, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de toutes les adoratrices et les adorateurs. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de nos familles. Tu es le Dieu de nos enfants. Tu es le Dieu de, de, de nos cœurs. Tu es celui-là qui, qui, qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, tu es vraiment... Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Qui peut se comparer à toi Oh, Seigneur, que, que serais-je sans toi, Seigneur Que serais-je sans toi Oh, que serais-je sans toi Oh, que serais-je sans toi? Oh, je ne suis rien sans toi. Oh Seigneur, c'est la vérité. Que serais-je sans toi? Mm -hmm. Oh, que serais-je sans toi? Oui, que serais-je sans toi? Oui, je ne suis rien sans... Jésus, oh, mais se lève-toi. Jésus, oh, oh. Devant toi, je me prosterne. Je suis prosténé, Seigneur. Oh Jésus. Oui, mais se lève-toi, Yahweh. Oh Jésus. Oh, oh. Devant toi, je me prosterne. Oui, Seigneur, devant toi, je me prosterne. Car je sais que sans toi, je ne serais pas ici. Oh, sans toi, je ne serais pas devant toi, Seigneur, en train de t'adorer. Oh sein de toi, je ne serai pas devant toi en train de donner ce témoignage pour fortifier une adoratrice pour fortifier un adorateur pour dire que lui quand il y a un bouchon le seul Dieu, c'est le seul Dieu seul qui a son doigt, Jésus a dit si c'est si par le doigt de Dieu que je chasse ces, ces démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est parmi nous et le doigt de Dieu est sur cette plateforme le doigt de Dieu est sur cette plateforme le doigt de Dieu est dans nos vies le doigt de Dieu est dans nous, dans tout ce que nous faisons. Oh, dans nos, dans nos, dans nos attentes. Dans nous, quand nous ne pouvons plus, que nous nous mettons devant lui pour pleurer, pour dire, Seigneur, c'est comment Mais il est dedans, il est là, son doigt est là, il est présent, notre papa est présent. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Mes frères sont quittés. Amis et familles m'ont tourné le dos, tu as toujours été là, jamais tu m'as, jamais il ne nous a abandonné, il ne peut pas nous abandonner notre Seigneur, notre Dieu, parce qu'il est mort à la croix, il est mort à la croix, il est mort à la croix, et c'est pour cela que nous venons crier encore à lui, oh Seigneur nous venons te bénir, ce soir, notre adoration est pour toi, ce soir, notre louange est pour toi, notre action de grâce est pour toi, nous ne sommes pas allés nous mettre devant une rivière pour dire merci. Nous ne sommes même pas allés devant un homme pour dire merci. C'est devant toi que nous disons merci. C'est devant ta grâce que nous disons merci. Je comprends quand tu dis que tu ne partages pas ta gloire, Seigneur. Tu ne dis que tu ne partages pas ta gloire. Parce que si j'avais fait un post sur Facebook, je dirais que c'est parce que j'ai fait un post sur Facebook que ces personnes m'ont contacté. Si j'avais, si je ne sais pas, fait quelque chose, je dirais non, c'est parce que j'ai fait cela que ces personnes m'ont contacté. Non. C'est toi qui as suscité, je ne sais pas, c'est toi qui, quand on tape, mon, on tape West Africa, mon, mon site ne paraît même pas sur la première page parce qu'elle n'a pas, pas encore un Google Ranking. Mais toi, Seigneur, dans ta grande puissance, oh Seigneur, dans ton amour qu'on ne peut pas, on peut, pas, on peut pas quantifier ni qualifier, tu fais des choses et je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce Seigneur, je veux te célébrer, je veux te bénir, je veux t'adorer, je veux bénir ton nom Seigneur, oh nous t'aimons Seigneur, tes enfants ici, tes filles et tes garçons, tes hommes ici, ta, ta, cette plateforme t'aime, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons et nous te sommes totalement, oh reconnaissants nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à toi, nous nous disposons à toi, nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous restons. Seigneur, nous veillons, nous veillons avec toi et nous veillons pour toi. Nous sommes là, les yeux tournés vers, vers toi. Les yeux tournés, les yeux tournés vers toi. Oui, Seigneur, nous, nos yeux sont tournés vers toi, comme les yeux de la servante sur les mains de, de sa maîtresse, oh Seigneur. Nos yeux sont élevés, nos yeux sont tournés vers toi, car nous savons que c'est toi, notre Dieu, notre Créateur. Oh, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce. Oh, je veux te dire merci. Oh, je veux te dire merci. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks for He has given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the holy one. Give thanks, for he is given Jesus Christ his son. And now let the weak say I am strong. And the poor say, I am rich for the... oh, mm, mm, mm, mm, oh, for me, oui, Seigneur, je veux te dire, merci for everything you've done, you've done for me, pour ce que tu as fait pour tes, tes enfants ici sur cette plateforme, pour ce que tu as fait pour ta servante, pour toutes tes servantes, toutes ces personnes qui se connectent chaque soir. Oui Seigneur, il y a des témoignages que nous ne donnons pas Seigneur. Peut-être parce que nous n'avons pas le, C'est pas nous qui, qui dirigeons Parce que nous n'avons pas Peut-être le temps de nous asseoir pour écrire sur, sur la, sur, sur le, Dans le groupe WhatsApp Ou bien sur la plateforme Sur le site, sur le, la page Facebook Mais nous savons Seigneur Que tu fais tout, tous les jours Il y a quelque chose que tu fais Tous les jours il y a quelque chose que tu fais Tu fais toujours quelque chose pour nous Oh Seigneur, je veux te dire merci Oui pour je veux te dire merci avec un cœur reconnaissant Un cœur reconnaissant Un cœur reconnaissant, Seigneur Parce que tu n'abandonnes pas tes enfants Tu ne laisses pas, tu ne délaisses personne Trans Seigneur, le pauvre crie Oh Seigneur, tu l'entends sa voix Et tu le secoues, Seigneur Nous sommes sur cette plateforme chaque jour Oh Seigneur, il y a des personnes Qui chaque jour sont là oui, papa, même si c'est pour prendre peut-être 30 minutes ou 20 minutes avant que ça ne finisse, mais Seigneur, nous nous connectons et tu es, tu es le Dieu qui est fidèle. Même quand nous nous connectons, peut-être une fois en passant, tu restes toujours fidèle. Donc ta fidélité n'est pas, pas, pas comme, n tu n'es pas fidèle à nous papa, tu n'es pas fidèle parce que nous nous connectons, tu es fidèle à ton nom, tu es fidèle parce que tu as juré sur ton nom, tu es fidèle parce que c'est ta parole que tu as proclamée. tu es fidèle parce que c'est toi, il tu, n'y tu, a pas plus grand que toi, oh Seigneur nous te bénissons Seigneur, oh nous te rendons grâce, sois élevé papa, sois glorifié, Sois adoré, nous te disons merci. Merci Seigneur. Oh tu es notre Dieu. Nous te louons. Nous te louons. Nous te proclamons. Nous te levons. Nous te rendons grâce. Oh, sois béni, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons, oh béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire. À eux. Gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire. tu es souverain lui tu es souverain dans les cieux tu es souverain sur la terre des hommes tu es souverain dans les abîmes parce que lorsque tu es descendu après ta mort tu as arraché le, la clé la clé du séjour des morts nous tu domines là-bas oh comme sur la terre dans les cieux tu es souverain notre Jésus c'est pour cela que nous sommes confiants. C'est pour ça que nous ne, nous ne nous. Même si la situation est, est bizarre, nous, nous restons accrochés à toi parce que toi seul as le dernier mot. Tu es notre alpha, tu es notre oméga. Tu es notre alpha, tu es notre oméga. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Et quand tu, quand tu fermes, Seigneur, personne ne peut ouvrir. Quand tu fermes, Jésus, personne ne peut ouvrir. C'est pour ça que lorsque nous pensons que les hommes ont fermé, quand on nous dit, oh, ils ont fermé, oui, ils ont fermé telle chose, telle personne a fermé telle chose, Seigneur, nous restons confiants parce que toi, ce n'est pas toi qui as fermé. Ce n'est pas toi qui a fermé. Oui, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu ouvres, Seigneur, personne ne peut fermer. Quand tu as ouvert, Père, la mer rouge, oh, Seigneur, personne n'était capable de renfermer cette mer rouge jusqu'à ce que ton peuple du passé, c'est quand ton peuple est passé, Seigneur, que tout encore dans ta grande dans ta, dans ta souveraineté tu as ramené, tu as ramené l'eau à sa place. Oui, Seigneur, tu es celui-là qui a le dernier mot. Tu as celui-là, tu as le dernier mot. Tu as celui-là qui a le dernier mot. Oh, de de kura, kambashiri de kura. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce que parce que tu es souverain sur nos vies. Nos vies toi, te sont totalement à toi. Seigneur, nous sommes totalement à toi, consacrés à toi. Oh Seigneur. Alpha. Omega. Oh Oh à toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Oh, oh, méga, pas toi, Jésus. Ah, pas toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu créateur. Oh, tu es l'unique Dieu, Jésus. Et à part toi, il n'y a point d'autre, Dieu adoratrice, dis-le lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Adoratrice, dis à ton Seigneur que tu sais qu'il est l'alpha et l'oméga. Que tant qu'il n'a pas encore fermé, oh, oh, toute chose est encore, tout est possible. Alpha, oh, oméga, qu'on dise ce n'est pas possible. Quand on dit ce n'est pas possible, quand lui, il dit, quand lui, si lui dit que c'est possible, quel que soit ce qu'on va dire, ah, dis-toi que ton Dieu, il est capable de changer la situation. Celui qui a on dit Lazare était mort, on dit qu'il sent encore, il sent déjà, il dit ce n'est pas important. Et ce n'est pas important qu'il sente ou qu'il ne sente pas, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pas. C'est lui qui fait des choses extraordinaires, des prodiges. Ah, Seigneur, notre Dieu, il fait des choses. Il fait des choses qui, qui étonnent. Il fait des choses qui étonnent. Il ne cessera jamais de nous étonner. Quand nous sommes là, nous, nous pensons que le Seigneur, quand on dit telle chose, on est émerveillé, mais il est encore capable de faire encore plus pour qu'on puisse crier encore waouh. Je pense que notre Dieu, c'est notre waouh qu'il veut entendre. C'est notre waouh. Qui veut entendre. C'est pour cela qu'on nous dit que quand la chose est facile, c'est que Dieu ne, ne, il, il ne se mêle pas à cela. Parce qu'il veut entendre de nous. Waouh! Il puis entendre gloire gloire à Dieu. Alléluia. Jesus Power. Toutes ces, tous ces acclamations. C'est ce que le Seigneur veut entendre de nous. Et c'est pour ça qu'il nous surprend toujours. C'est pour ça qu'il nous surprend toujours. Il nous surprend, il nous surprend, il nous surprend. Il nous supprend notre Dieu. Il est celui-là qui surprend Parce qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Il est celui qui fait pousser les pieds. On dit le pied est coupé. On dit aujourd'hui la personne ne marche pas. La personne se lève et marche. On dit cette personne n'enfantait pas. Tu entends, il dit la, oh, il dit la stérile enfante cette fois. On dit, mais il était aveugle. Cette personne dit mais je marchais dans la journée entendue seulement ce programme et mes yeux je commence à voir notre Seigneur il est, il est extraordinaire il est extraordinaire il est extraordinaire continuons de l'adorer parce qu'il ah, il mérite notre adoration à part toi il n'y a point d'autre Dieu Alpha et hey, hey. Alpha Omega, oh, méga Oh, pas toi Il n'y a point d'autre Dieu Alpha et, Alpha Oh, méga Oui, pas toi Il n'y a point d'autre Dieu Alpha et, Alpha, Omega, Omega. Oh, à toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, ce sont des dieux. Ce sont des créatures que le bois, que certaines régions adorent ou certains peuples adorent, l'eau que nos parents adoraient, l'eau que nos parents adoraient, que ce soit les, je ne sais pas, y a des animaux qu'ils ont adorés. Oh, Aujourd'hui, ces animaux, oh, nous nous rendons compte que ce ne sont pas des vrais dieux. Le seul dieu. Dieu, c'est notre Dieu, le seul Seigneur, c'est notre Seigneur, n'avons pas, il n'y a pas un autre, il n'y a pas un autre, c'est pour cela qu'il mérite l'adoration, oui Seigneur, tu mérites l'adoration, oh tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, tu mérites l'action de grâce Seigneur, tu mérites que nous prenions cette une heure, oh Seigneur, totalement pour toi, tu mérites que nous venions chaque soir, Prends Nous prosternons devant toi, Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te bénir, oh toi notre Dieu, notre Seigneur. Celui qui met sa confiance en toi, son front ne s'assombrit pas de honte. Seigneur, je veux bénir ton nom, oh Yahweh. Je veux te célébrer, je veux t'élever, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour chaque personne ici, chaque adorateur, chaque adoratrice, Seigneur, pour les témoignages. Pour le soutien, pour la force que tu donnes pour tenir, pour tenir, pour la force. C'est que, quelquefois les matins, quand on est tellement désespéré, les matins on n'arrive même pas à se lever du lit. Mais le Seigneur vient nous donner cette force, il nous communique sa force. Il nous communique sa force, comme hier la soeur Marie me le disait, sa joie est notre force. Il nous communique la force pour sortir de nos lits, pour nous sortir de nos lits. Il nous, il nous permet de nous lever les matins pour avancer, pour mettre un pas devant, pour avancer, c'est lui seul qui permet ces choses. Lui, Seigneur, c'est lui qui permet toutes ces choses. Notre Seigneur, il est merveilleux. Notre Seigneur, il est glorieux. Notre Seigneur, il est puissant, il est magnifique. Il est puissant. Il est glorieux. Oh Seigneur, tu es vraiment le vrai Dieu. Oh, tu m'as étonné encore. Tu m'as étonné, Seigneur. Je ne cesserai jamais de te bénir je ne cesserai jamais de te louer de te servir parce que tu m'as étonné encore aujourd'hui oh Seigneur je te dis merci je bénis ton nom Seigneur oh rakamba chéri oh oh rakamba alléluia oh oh alléluia oh oh alléluia oh Oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Oh, Alléluia, osana. Oh, Alléluia, Hosanna. Seigneur, je suis tellement reconnaissante, je te suis tellement reconnaissante, oui, Seigneur, je te bénis pour tes bienfaits. Je te suis reconnaissant, je te suis reconnaissant, je te suis reconnaissant. Oui, Seigneur, je veux te bénir, je veux te célébrer. Je vais lever ton nom. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Oh, nous voulons, nous savons que tu es. Je ne sais pas, cette semaine, quand je chantais, Seigneur, fais-moi voir ta gloire et ce qui me d'habitude quand je chante ce chant là c'est vraiment avec je ne sais pas, l'esprit brisé avec, je ne sais pas en fait, je suis, quand je chante ce chant c'est pour vraiment demander je veux Seigneur mais cette semaine quand je je vois que ça a des on, on est mardi, je crois que c'était le dimanche quand je chantais ce chant, je dis Seigneur à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je dis, que quand qu'il qu s'agisse de Moïse, quand Moïse t'a dit, je veux voir ta gloire, tu lui as dit qu'il ne peut pas voir ta gloire, il ne peut aussi te voir, donc tu vas lui faire voir seulement ton dos. Et quand Elie, si je ne me trompe pas aussi, il a dit qu'il veut voir ta gloire. Seigneur, tu es venu dans ta brise légère. Et Jésus a dit à moi, tu ne t'es pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Donc toutes les personnes qui veulent voir ta gloire, qui dans la Bible ont vu ta gloire. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je veux chanter, je continue de chanter ce chant là dans dans la, dans, dans cette tristesse, l'esprit brisé, mais je ne vais plus chanter ce chant là. Mais je vais le chanter dans la gloire parce que c'est comme si je suis en train de voir ta gloire. Je ne sais pas si j'arrive à me faire, si je m'exprime correctement, si j'arrive à me faire comprendre. Je ne vais plus chanter ce Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais je vais le chanter comme si j'ai déjà vu ta gloire même. Je vais le chanter dans la célébration, de la, de, avec, avec joie, avec action de grâce, voilà, en action de grâce. Ce n'est plus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire en train de te supplier. Oui, c'est vrai que tu viens de venir te supprimer. Je ne vais plus chanter ce chant dans la supplication, mais je vais le chanter dans l'action la, dans, dans de grâce. Je vais le chanter dans la joie. Je vais le chanter comme si j'ai déjà vu ta gloire. Je, comme si j'étais déjà vu passer, comme tu es passé devant, devant Moïse, comme tu es passé devant Élie. Comme tu comme là, as vu ta gloire, parce que elle a effectivement vu ta gloire, parce que son frère est, est ressuscité. Trois, quatre jours dans le séjour des mois, il sentait, mais elle a vraiment vu ta gloire. Donc je ne vais plus chanter ce chant dans cette tristesse, le cœur en train de soupirer. Je veux chanter ce chant. Oh Seigneur, je reconnais. Oui, que tu peux tout, oh Seigneur, et que rien ne t'est impossible, oui, dans l'action de grâce. Je reconnais, oui, que tu peux tout, oui, et que rien ne t'est impossible, oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Car nous savons que tu es gloire, Seigneur. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oh ta gloire, ta gloire, Jésus, ô oh, Seigneur, fais nous voir, ta gloire, ta gloire, oui ta gloire, ô oh, Yahweh, c'est dans de grâce Seigneur, c'est dans la célébration que nous chantons avec un esprit dans la joie, l'esprit totalement dans la joie parce que nous savons que tu es gloire lui tu es drapé de majesté Seigneur, ta gloire est visible ta gloire est palpable Seigneur tu ne peux pas être un dieu qui est, qui est un peu de gloire, quand tu vas te déplacer tu vas laisser ta gloire, quand tu nous visites tu nous visites avec ta gloire, quand Jésus se présente à nous, il se présente avec sa gloire, donc il agit avec la gloire, donc nous voyons la gloire de notre Seigneur, nous voyons la gloire de notre Dieu, dans tout ce qu'il fait, nous voyons sa main, nous voyons sa gloire, sa magnificence, nous voyons sa lumière, nous voyons dans tout, tout ce qu'il fait dans nos vies, nous le voyons Seigneur, nous te voyons Jésus, nous bénissons ton Oui, Seigneur fais-nous voir, ta gloire, lui ta gloire, ta gloire. Yahweh, Yahweh. Oh Jésus, fais-nous voir ta gloire. Oh ta gloire, ta gloire. Yahweh, Yahweh. Oh Jésus. Et voir. Ta gloire, nous voyons la gloire de Dieu tous les jours dans la vie de nos enfants. Quand nous voyons nos enfants se lever en bonne santé, aller à l'école, à l'université, c'est la gloire de Dieu que nous voyons. Nous voyons la gloire de Dieu dans la vie, dans, nos, dans notre quotidien, parce que nous voyons qu'il y a de certaines personnes qui, qui, malgré tout ce que ils ont, elles, tout ce qu'elles ont, ils n'ont. Nous les voyons, mais bien qu'ils vivent, ils sont, ils sont morts parce que leur esprit est mort, parce qu'ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas, pas choisi de suivre notre Seigneur. Ils n'ont pas choisi. De, de suivre notre dieu ils n'ont pas choisi de de, de, de se plier n'ont pas accepté de se plier aux exigences hein, seigneur à suivre les préceptes de notre dieu les prescriptions de notre dieu c'est vrai que nous nous avons accepté mais et que nous tombons souvent mais lui parce que nous avons dit oui il vient quand nous tombons il vient nous, nous soulever et c'est ce qui fait la la, la la gloire aussi de notre dieu de nous savoir toujours pour être capable de nous relever Lorsque nous doutons, lorsque nous nous doutons, que nous pensons qu'il nous a abandonnés, lorsque nous pensons qu'il nous a abandonnés, moi je me suis toujours dit, Seigneur, on dit Covid, l'Afrique, qui en ce moment, je tellement dit, mais Seigneur, qui va en ce moment, peut-être que c'est en 2000, en 2022, j'arrive à avoir peut-être une réservation pour quelqu'un qui va aller visiter nos pays, aller visiter notre pays, parce qu'il y a le Covid et tout. Mais, de me... Mais le Seigneur, bah, ce qu'il a fait aujourd'hui, me montre que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui effectivement qui incline le cœur du roi comme un courant d'eau. Il fait toutes choses bonnes en son temps et comme il le veut. Comme il le veut. Comme il le veut. Je veux vraiment fortifier une adoratrice, un adorateur pour dire, quel que soit. Le chemin ne fait que commencer, ça commencera toujours, ça, il sera toujours là. Tant que nous nous, nous nous faisons confiance, tant que nous nous gardons les yeux fixés sur, sur, sur, sur lui, tant que nous faisons de lui notre rocher, tant que nous acceptons de le suivre comme il veut, il fera toutes choses bonnes en son temps. Il, il, nous, il nous montrera sa gloire, il nous montrera sa gloire, il nous montrera sa gloire. Il fera toutes choses bonnes. Il fera, il fera, il fera. Je veux te dire merci. Oh Seigneur, je veux seulement te dire merci Seigneur, mon cœur déborde de joie. Je suis dans la joie aussi parce que j'ai une maman ici. J mes parents, comme je me les appelais, mes parents de, de, de, de l'Angleterre, c'est un, un couple congolais. Ils étaient euh, en fonction ambassadeurs. De, du Zahir en Côte d'Ivoire, et après le départ de président tout, Mobutu, avec tout, ils, ils étaient obligés de, de venir ici pour s'exiler. Donc, ils se sont mais, mais par quand je me mariais, même c'est le, le monsieur qui m'a fait entrer à l'église, qui est mon papa ici. Et il, sa femme a eu, elle a eu un cancer du, de l'utérus, et Dieu merci. Aujourd'hui, ils m'ont appelé pour me dire que oui, ils ont elle a été opérée. L'opération s'est bien passée. Vraiment, aujourd'hui, c'est un jour de témoignage. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu son, son opération. Elle a 70 ans. Elle a eu un cancer. de Et Heureusement qu'ils ont vite, par la grâce, ils ont vite détecté le cancer. Ils l'ont opéré la semaine dernière. Et aujourd'hui, elle est rentrée elle à la maison. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Je suis, c'est mon deux, deux, deuxième témoignage de la main de Dieu. Dans, dans, dans, dans nos vies dans chacune de, de la de, de nos familles de nos de nos proches que nous ceux que nous aimons nous portons dans nos cœurs il est, vraiment, il est vraiment ce Dieu fidèle, là. Il est vraiment ce Dieu fidèle. Il est vraiment ce Dieu fidèle. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je te suis reconnaissante, Seigneur. Je, te, je veux seulement te dire merci pour tout. Merci, Seigneur, pour tes adorateurs, tes adoratrices ici. Lui, nous chantons que nous voulons voir ta gloire. Nous chantons que nous voulons voir ta gloire. Et tu nous fais voir ta gloire, Seigneur. Tu nous fais voir ta gloire. Tu nous fais voir ta gloire. Nous chantons ton nom. Nous je te celui qui met sa confiance en toi, Seigneur, vraiment, tu es vraiment, quel que soit l'issue des de situations qui, quelquefois, ne te tournent pas comme nous voulons, mais tu restes le Dieu souverain et nous te bénissons. Oh, adoration à toi, adoration à toi, adoration à Jésus-Christ, il mérite... Oh, mon adoration, adoration, adoration. Oui, à Jésus. Tu es mort à la croix pour nous. Ce que, tu, ce que tu as fait pour nous est grand. Tu es mort à la croix pour nous. Tu t'es livré. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous, Seigneur, à la croix. Tu as donné ta vie à la croix pour nous. Oh, Seigneur, et tu nous secours. Tu es notre secours, tu es notre soutien tous les jours. Oui, quand le monde se moque, quand les gens se moquent de nous, tu es là pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous parler à l'oreille, pour nous quand nous, nous, nous, nous baissons les bras, tu viens nous, nous lever les bras, tu viens nous donner la force pour continuer la marche avec toi, oh c'est quand nous nous perdons Seigneur, tu viens nous montrer le chemin, car tu es le chemin la vérité, la vie, Seigneur quelle que soit la situation, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants les membres de nos familles biologiques ou spirituelles, Seigneur tu es toujours là, tu ne failles jamais tu ne failles jamais. Nous voulons ce soir te célébrer. Nous voulons ce soir te bénir. Nous voulons ce soir te glorifier. Oh Seigneur, nous voulons ce soir te rendre grâce. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur de ce que tu te manifestes dans nos vies. Chaque 21 heures, tu viens encore. Chaque 21 heures, tu te chèques des adorateurs. Et nous, tu nous fais grâce de nous connecter, de nous tenir là. Seigneur, oh, que nous soyons 2, 3, 5, 6, 10, 20 ou 40 connectés. Ce n'est pas le plus important. C'est que toi, tu es là et que tu reçois l'adoration que tu mérites. Que tu reçois l'adoration que tu mérites. Oui, Seigneur, c'est ce qui importe. Que toi, éternel, tu reçois l'adoration que tu mérites. Parce que tu es souverain, parce que tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Oh, et tout honneur. Oui, je lève aime, mes mains pour t'adorer.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 Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Quand tu es grand, Jésus, tu fais de si grands miracles. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comparable à toi. Oh, oh, tu mérites la gloire. Oui, et tout honneur.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 Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, Jésus. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comparable à notre Dieu. Nul n'est comparable à notre Seigneur. Nul n'est comparable à notre Jésus. Nul ne peut t'égaler. Oh, nul ne peut t'égaler. Nul ne peut t'égaler. Oh, Alpha. Oh, nul ne peut t'égaler. Oméga. Oui, nul ne peut t'égaler. Oh, Alpha. Oui, nul ne peut t'égaler, ton nom est grand, ton nom Nous sommes encore dans la joie, dans l'allégresse parce que tu es descendu au milieu de nous. Tu es parmi nous. Le psaume 73 verset euh, verset 24 au verset 26 10, dit tu me conduiras tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans, dans la gloire. Quel autre ai-je au, au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Oui Seigneur, qui avons-nous dans le ciel que toi C'est toi seul que nous connaissons. C'est toi seul que nous... Et c'est toi seul qui nous rassemble sur cette plateforme. C'est toi seul que nous venons, ô oh Dieu puissant, sur cette plateforme pour t'adorer. Qui avons-nous, ô oh, dans les cieux, si -ci, ce n'est que toi et sur la terre, nous ne prenons que plaisir en toi. Oui Seigneur, souvent nous nous éloignons de toi. Souvent nous nous écartons de toi. Souvent nous sommes tentés même de prendre un autre chemin. Souvent nous sommes tentés d'abandonner et de faire comme les autres. Souvent nous nous disons aujourd'hui, je vais me reposer. Je vais me reposer, je vais prendre un petit temps de repos. Je vais, comme on aime le dire, le plus souvent quand on quitte un groupe de prière, un groupe de prière ou bien quand on quitte une église, je vais, je vais prendre un temps de, re de recul. Pour, pour réfléchir. On est tenté de dire cela. Mais quand nous voyons tout ce qui est tumulte, les tremblements de terre spirituelle, tout ce que nous entendons, le vacarme qui est autour de nos pères, nous voyons que nous savons que nous ne pouvons même pas prendre deux minutes de, de répit, de recul. Nous fayons, savons que si nous prenons une seule seconde, Seigneur, nous sommes perdus. C'est pour ça chaque jour. Venons à toi. C'est pour ça que Seigneur, dans la tribulation, dans les doutes, deux... nous venons, nous sommes toujours accrochés par ta grâce, parce que nous savons que c'est toi seul. Nous savons que c'est toi seul que nous avons. Oh oui, Seigneur, c'est toi seul que nous avons. Et que nous ne prenons plaisir qu'en toi. Nous ne prenons plaisir qu'en toi. Notre chair et notre cœur peut se consumer, Éternel, mais c'est toi, oh papa Yahweh, c'est toi que nous voyons, c'est toi que nous regardons. Tu es notre Effect, Oui, Seigneur. Tu es notre rocher tu es notre rocher, tu es notre, tu es notre rocher, tu es notre Dieu, tu es notre tout, nous sommes dans l'allégresse Seigneur, nous sommes dans la joie Seigneur, nous ne savons, nous ne connaissons que toi, aujourd'hui je méditais un peu sur la vie du de roi de David et je me suis dit mais vraiment, je comprends pourquoi est-ce que ce roi l'a écrit, c'est son parce qu'il a été tellement combattu, Il a vu la misère, il a vu son cœur battre pour sauver sa vie. C'est comme nous. Quand nous sommes acculés, quand nous sommes opprimés, quand nous sommes oppressés, nous pouvons nous référer, nous pouvons sentir ce que le roi David a senti. Pendant que Saul, Saül le, le poursuivait, et après même dans son, pendant dans son temps de royauté, et c'est pour cela qu'il s'est encore accroché à Dieu. Et nous, nous devons toujours rester accrochés, accrochés à notre Seigneur. Que notre cœur, comme il dit, que notre cœur, que notre chien et notre cœur se consument. Mais lui, il sera toujours notre rocher et notre partage. Il sera toujours notre rocher notre partage. Nous ne le laisserons pas. Nous ne le laisserons pas. Nous ne le, nous ne le quitterons pas. Nous resterons toujours au avec sa grâce. Avec ses papes, pas par nos propres forces. Non, en fait, si nous comptons sur nos propres forces pour rester avec Jésus, nous ne pourrons pas. Nous allons le laisser. Nous allons abandonner. Mais par sa propre, par sa grâce, nous resterons toujours accrochés à lui. Il sera toujours notre partage. Il sera toujours notre rocher. Il sera toujours notre bien il sera toujours notre essentiel il sera toujours nos milliards il sera toujours notre, notre vie notre, notre souffle de vie Seigneur c'est notre, notre, notre proclamation de ce soir c'est notre, notre parole de ce soir que nous te donnons nous te disons que Seigneur quel que soit dans le tumultu c'est toi que nous allons toujours suivre tu es notre tout. nous voulons que tu réitérer cette, cette parole te dis que c'est toi que nous voyons c'est toi que nous nous levons le matin oh Seigneur c'est à toi que nous pensons. Avant de nous coucher, c'est encore toi. Parce que nous savons que lorsque nous allons nous coucher, c'est toi ce qui peut nous réveiller. Et quand nous levons le matin, nous savons que c'est toi ce qui peut nous garder tout au long de la journée, pour que nous pouvons, puissions trouver encore le soir. Ah Seigneur c'est toi seul que nous connaissons et nous te bénissons et nous te rendons grâce nous bénissons ton nom pour chaque personne pour chaque adoratrice chaque adorateur nous te disons merci pour toute personne ici oh Seigneur je veux je veux je veux je veux prophétiser je veux proclamer ta gloire. Oui, Seigneur, nous avons chanté, nous voulons voir ta gloire avec un, avec un esprit d'action un, un, de grâce, avec un, avec un ton d'action de grâce, avec, Seigneur, la, la joie d'action de grâce dans nos cœurs. Et Seigneur, oui, nous voulons, nous disons ici, le somme encore, le dit le 24, tu dis, tu nous conduiras dans ton conseil, puis tu nous recevras dans ta gloire. Et c'est pour sa paix. Au nom de Jésus, je veux proclamer la gloire sur chaque adorateur, chaque adoratrice. Ici, ce soir, au nom de Jésus. Je veux que père, ben, tu débouches, tu pousses le bouchon comme tu l'as fait pour moi dans le nom puissant de Jésus. Je veux prophétiser, je veux proclamer lui ta gloire dans, chaque, dans chacune de nos vies. Je veux appeler ta gloire parce que quand tu te déplaces, tu ne te déplaces pas sans ta gloire. Quand tu te déplaces, tu ne te déplaces pas sans ta gloire. Père, ben, tu agis toujours dans ta gloire pour ta gloire. Et c'est pour ça, au nom de Jésus, Christ et Nazareth, j'appelle ta gloire dans chacune de nos vies. Père, ben, nous appelons dans notre sommeil. Oh, Seigneur, ta gloire. Nous appelons les autres les jours de cette, ces jours qui restent de cette semaine, ta gloire. Nous prophétisons que nous verrons ta gloire. Nous prophétisons que nous verrons ta gloire au nom de Jésus. Parce que ceux qui ont demandé à voir ta gloire, Père, ont vu ta gloire. Ceux qui ont demandé à voir ta gloire ont vu ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Ceux qui ont demandé à voir ta gloire ont vu ta gloire. Oh Seigneur, nul ne peut te faire confiance et être déçu. Ce n'est pas possible. Père. Nous proclamons, nous proclamons ta gloire ce soir et nous te célébrons et nous te rendons grâce. Nous disons c'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous, nous avons proclamé ta gloire et nous verrons cette gloire et nous témoignerons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tes témoignages sont véridiques. Alléluia. Tes témoignages sont véridiques elles se feront. Elles, sont, elles seront entendues. Elles seront proclamées. Elles seront annoncées. Elles fortifieront encore plus de 1, plus de deux, plus de trois pour que la gloire encore te revienne toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et que tout, toutes les personnes qui sont malades reçoivent leur guérison, comme ma maman a reçu sa guérison, que toute personne qui reçoit sa guérison, reçoit sa, son, sa guérison et sa restauration dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous garde. Ce fut encore euh, un plaisir, une... C'est plus encore vraiment avec allégresse joie que je me suis connectée encore ce soir pour encore louer notre Seigneur, pour que nous puissions encore ensemble louer, bénir, élever notre Seigneur, lui qui nous rassemble encore, qui nous rassemblera encore demain par sa grâce. Excellente nuit, que la, que la main du Seigneur soit sur nous, qui nous cache à l'ombre de ses grands bras, que nos enfants, la, la, la, la, la, la, la, L'intelligence de nos enfants soit, soit, soit protégée au cours de cette nuit, que leur vie soit protégée au cours de cette nuit et que nous, nous, tout ce que nous avons semé ce soir, que nous puissions récolter au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que nous puissions encore nous rassembler pour le louer, pour le bénir. Au nom de Jésus. Amen, amen. Excellente nuit. Soyez bénis. Je vous aime. Good night. Et on a demain par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen.